Il faudrait qu'ils soient tous tendus à peu près de, de, de la même façon pour mmh. euh, éviter euh, d'avoir de, des bras comme on a euh, qui soient, euh, qui soient euh, lâches quoi, mmh. et qui oui, participent puis, pas. Euh... Tout simplement parce qu'on enfin, est un peu tendu, non si, si tu multiplies euh, par trois la tension générale, je pense que ça va. Et puis le cuir, je pense qu'il empêche que le... ouais, ça glisse. Hein. Que ça glisse, tu vois. Mmh. Ça serait mieux de l'acier propre. Ouais, on avait dit bronze, mais c'est c'est pas, pas anachronique. chronique. Hein. Ouais, ça marche bien. Donc si je reprends si je reprends les points, tu filmes bien. Bonjour à tous. Donc on va faire le point les points techniques. Ouais, avec Bertrand Hou donc, et moi-même pour euh, et c'est Arnaud Fabre qui filme. Donc on va vous résumer donc les points techniques qu'on va aborder pour les modifications de la baliste. Et donc on a Fred Lamardel au téléphone donc qui, qui nous suit. Donc le, le premier point, ça serait effectivement de tendre les cordes avec un système de cordage. Euh, à l'équivalence de 25 kg, je pense, non. même moins non, Pour non, les... beaucoup moins, c'est simplement... Euh, moi, je dirais, même si on les tend à 1 kg et qu'elles sont toutes tendues à 1 kg, c'est suffisant. Après, on, fera, euh, on mettra en œuvre euh, la torsion par les barrières, et ça ira très bien. Ok, donc on va avoir un système de blocage de... qui va être très très long parce qu'il va falloir maintenir la tension, clairement. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, il faut qu'on travaille sur la sangle cuir avec donc euh, Articuiros et Cyril Ramos qui est un artisan du cuir qui travaille là-dessus avec une sorte de poche qui va euh, prendre le, le boulet euh, pour le guider alors pareil on avait ce problème là effectivement du cuir qui frotte contre le rail central donc on va vous montrer comment ça marche on est sur, ce, sur, cette, sur cette plissière là avec le boulet qui a tendance à frotter c'est ça on a beaucoup de problèmes de frottement et de ralentissement donc en fait il nous faut une poche ici qui permettent de pousser le boulet, si je ne me trompe pas. Le principe, effectivement, ça serait d'avoir un rail métallique au fond, que ce soit en bronze ou en acier, qui permettent de glisser. Et là, effectivement, toutes les forces de, de, de frottement, enfin, cette analyse-là de la tribologie. Et Bertrand, toi, tu as envisagé quelque chose C'est euh, limiter, en fait, la surface de contact entre euh, le boulet et euh, euh, le, le guide. Et donc là, euh, on viendrait en contact sur euh, cet élément plan. Donc euh, le boulet euh, étant sphérique, on peut considérer que aller, globalement, la surface de contact serait euh, quasiment ponctuelle. Et euh, on aurait un coefficient de frottement également euh, moindre entre euh, euh, l'élément euh, métallique sur lequel le boulet viendrait soit rouler, soit, euh, soit glisser. Donc on aurait... Euh, Et avec un accompagnement Moins de, d'efforts de, résistants hum. euh, lors de la propulsion. Et donc une euh, poche en cuir en fait, qui se permettrait d'emmener de, euh, le boulet pour éviter que la, enfin, que la sangle ne passe en, en dessous, enfin, le squadron, voilà. ce qu'on a eu comme problème. Euh, ensuite, donc, une fois qu'on a, qu a fait la sangle, parce qu'on tire avec des boulets quand même de 12 cm de diamètre, mm, donc ils sont quand même assez lourds, ça va être 2 kg ou un, 2 kg, 2 un ou un petit peu, peu. moins peut-être. Ouais, donc il faut quand même les propulser. On a aussi le fait. Ce qui va être important, c'est de penser la queue d'aronde parce que toute cette queue d'aronde elle a été faite par Gustave Raymond donc à la hache et au rabot. Donc maintenant il y a un système de finition qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse, même si l'effet sera moindre. C'est vraiment de la finition. Ça c'est juste pour avoir quelque chose qui coulisse mieux, surtout pour emmener ce projet-là. Vous voyez au niveau de la sangle qui va la récupérer. Euh, ensuite on a le problème des bras. Chose. Et euh, ça, c'est du, du bras qui est assez mastoc. Euh, nous, on, nos câbles, on les fait passer ici et ici. Et on a des cales, en fait, qui sont là et là, qui servent à contraindre le faisceau, c'est-à-dire à obtenir une tension importante. Une torsion. Oui, une torsion importante, tout euh, à ce fait. Ce qu'on veut, c'est euh, donc avoir un couple euh, de torsion euh, résistant euh, afin euh, donc de tendre euh, les bras et puis euh, d'obtenir un, un, un couple de, pro de propulsion important. Okay, donc la pour ça, bah, pour générer, pour augmenter ce couple résistant, on va essayer d'écarter le plus possible les faisceaux pour générer donc ce, ce, ce couple résistant en torsion. Et donc on va mettre des cales, ce qui veut dire qu'on va légèrement euh, entailler le bois pour avoir un système de de maintien et ensuite je pense qu'on arrive être enfin qu'on euh, et qu'on mettra des gros clous ou des grosses goupilles enfin quelque chose qui permette au cal, au, au cal de tenir parce que la tension sera vraiment importante à ce niveau là la deuxième point en fait sur le bras ce qu'on va faire aussi euh, je sais pas si tu vas voir avec la avec la, la photo ici en fait euh, on en, le, nos bras sont très lourds ils ont une grande enfin ils une grande inertie qu'il qu faut réduire donc en fait ce qu'on envisage de faire c'est de enlever de la matière Ici, ici, c'est-à-dire de réduire la taille du bras pour qu'on ait effectivement quelque chose de plus réactif, il me semble, en bout de bras, et voir euh, euh, avoir un bras euh, qui fléchisse euh, euh, légèrement euh, lors de la tension, un peu comme un arc, euh, voilà, pour euh, améliorer encore la, la proportion du bouet. Ce qui permettrait de gagner effectivement quelques euh, quelques <rire> quelques mètres, je pense. Euh, donc, une fois qu'on a fait ça, il restera la. Alors, après, sur d'autres choses, il restera la forge des pièces métalliques. Donc, celle-là que Philippe Dufault, euh, avec KS Motorcycles, nous a fait faire. Donc, nous, on, une fois qu'on aura fini nos tests, on les refera faire par des artisans, dont euh, Florian Barou, qui sont spécialistes dans la forge à l'ancienne. Donc, ça, euh, ça sera une étape ultérieure. Il y a des barillets. Euh, donc, pour l'instant, c'est toi qui t'en occupe à l'école centrale. Voici euh, notre premier euh, barillet qui sort de moulage, donc moulage au sable avec noyau pour permettre d'obtenir la partie centrale donc, creuse. Donc il y a encore toute la partie qui a permis d'alimenter en matière le moule, donc, que l'on voit ici sur la partie inférieure de l'écran. Bon, le barillet présente quelques, quelques petits défauts. C'était notre première réalisation de ce type. Et on va euh, donc faire quelques modifications euh, au niveau de notre processus d'élaboration. On va modifier euh, légèrement euh, les modèles qui euh, permettent donc, de réaliser euh, l'empreinte dans notre moule qui est en sable. C'est des barillets qui nous servent à tordre justement le système de faisceau, comme euh, on a ici quelque part sur le, sur le polypodus et l'ancienne mouture. Et pareil, ces, ces barils-là, on va les faire en, en aluminium, ça c'est toi qui t'en occupe pour la fonte, il me semble. Donc il nous en manque trois. Pour l'instant, on est avec du bois parce qu'on a, on a fait comme d'ailleurs euh, Alan Wilkins et Lance Morgan avec euh, des, des cales en bois, en fait, hein, il me semble. Et on va basculer sur de, de l'alu. Et une fois qu'on aura testé tout ça, alors ça, c'est avec... Le lycée Hector Guimard, donc, euh, qui est un, un lycée lyonnais euh, qui euh, forme au métier de la fonderie. Euh, donc ils nous, ont, ils nous ont proposé eh bien, euh, à terme de euh, fondre euh, ces barrières euh, dans un alliage de bronze. Qui serait effectivement... sera peut-être plus en, en rapport avec, euh, avec l'époque. Ouais. Donc ça c'est ça, et il nous restera un dernier point, là, là il y a la, une partie de la baliste qui est démontée en attendant justement euh, les Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon et le Festival Européen inter -Grec, donc la semaine prochaine. Et il nous restera ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, le... un tabouret, parce que la machine, quand euh, on est en train de remonter en cliquet, vous avez peut-être d'ailleurs vu les vidéos, on est euh, quasiment près de la terre, donc c'est complexe de, de tourner, donc il faut surélever un peu la machine. Euh, on va faire justement un petit, un petit tabouret à, à l'époque, euh, histoire qu'on puisse être calé. Donc je pense qu'on a vu à peu près toutes les modifications qu'on a à faire dans les deux mois qui arrivent jusqu'à, je vais dire, jusqu'à mi-juin et je pense que fin mai on ira la tester soit en carrière soit chez effectivement chez toi qui filme et après on la montrera aux journées européennes de l'archéologie le 13 ou 14 juin, je ne me souviens jamais, mais c'est un mercredi effectivement avec tout le campus. Et après on verra si l'étape suivante, c'est une fois toutes ces modifications faites, comment ça se comporte et si on rajoute des brins. De... c'est-à-dire si on double les brins de corde de tennis. Pour l'instant, on a 400 mètres euh, sur la vraie baliste euh, sur chaque euh, zone. Peut-être qu'on passera à 800 mètres, c'est-à-dire qu'on passera à quatre faisceaux. Pour voir comment ça se comporte. Ça, on verra avec le temps. C'est le principe d'expérimentation. De Donc on a beaucoup appris hein, d'ailleurs hein, sur, euh, sur cette journée du, de, de dimanche.